Bonjour, je m'appelle Clem Sergent et je suis compositing artiste sur le long-métrage Ozzy. Euh, J'ai travaillé chez Micros euh, sur des projets de Paris et Montréal depuis 2017. Ce film me tient particulièrement à cœur euh, parce que derrière le divertissement, il y a un message fondamental sur la protection de l'environnement et de l'impact de l'être humain sur la nature. Euh, on voit aussi que les films d'animation peuvent porter des messages forts et qui partagent euh, à titre personnel certaines de mes valeurs. D'ailleurs, c'est cool de savoir que les recettes du film seront reversées à des organismes de prospection et de conservation des animaux. Ça donne envie de faire des belles images et que les gens viennent le voir au cinéma. Pour en savoir plus sur le film et ses engagements, bah, rendez-vous à NC.